Oh, on est pas bien On est pas bien Ah non, on est pas bien, là. Et comment ça, on est pas bien On est bien, là, mon fils. Je t'ai dit, on est Mais bien. Non, on va... Et comment ça On va au jet urbain. Mais qu'est-ce que tu me dis tes On est bien, là. Mais parle pas de jet urbain. Mange tes boulettes, mon fils. Mais si on va au jet urbain Ah, oh, tu me saoules avec ton jet urbain. Eh ben, viens, on va y aller, ton jet urbain. Les jet urbains, si tu vas bien, moi, je vais bien.